Je m'aime et Dieu, mon ami fidèle Et bien seul est Christ qui vit aux cieux À la droite de Dieu Mon ami fidèle Tu tiens la main Vers le droit chemin Allez, Je m'aime et Dieu Je parle de mon ami Meilleur ami Fidèle ami Jésus Christ Je parle de mon ami Meilleur ami, meilleur ami Le temps, c'est Jésus-Christ. Il me tient la main.